Bonjour à tous, maintenant que l'on sait ce qu'est qu une ruche bio dans les grandes lignes, allons découvrir le monde de l'abeille. C'est un univers qui est important de connaître si l'on veut répondre au mieux à ses besoins. Connaître l'abeille peut faire naître une vraie passion, si bien que l'on pourrait avoir une ruche juste pour le plaisir de l'observer. Vous êtes prêts Commençons. L'essaim, ce paquet d'abeilles qui vit dans des cavités ou des ruches, est composé de plusieurs catégories. 1. L'abeille. Celle que l'on connaît tous, que l'on voit sur les fleurs, c'est l'immense majorité de cet essaim. 2. La reine. Il n'y en a qu'une. Son rôle est important, mais cela ne fait pas d'elle une abeille supérieure aux autres. Le mot reine n'est donc pas à prendre dans tous les sens du terme. 3. Le faux bourdon, dit les mâles. Vous remarquerez qu'on ne dit pas les rois. Il peut y avoir beaucoup de mâles dans une ruche. Ils ont le rôle principal de reproducteurs. Dans cet épisode, nous nous familiariserons avec la vie de l'abeille. Tout commence lorsque la reine pond dans une alvéole un œuf. Celui-ci va éclore pour devenir larve au bout de trois jours. À ce moment là, des abeilles les nourrissent de gelée royale, puis de miel, puis de pollen. Après cinq jours, les abeilles recouvrent la cellule d'une couche de cire appelée opercule. La larve devient un cocon, un peu comme un papillon. Sauf qu'au bout de 21 jours au total, il en sort une abeille. Sitôt sortie de son alvéole, la jeune ouvrière adulte se met au travail. Elle endossera, pendant sa courte vie, plusieurs métiers indispensables au développement et à la survie de la ruche. Nettoyeuse la jeune abeille est mise à contribution pour nettoyer la ruche de ses déchets. Elle va notamment aider à nettoyer les alvéoles fraîchement libérées après éclosion des adultes. Déchets, particules de cire, pollen, etc. Afin de permettre d'y accueillir un nouvel œuf. Les travaux de nettoyage peuvent être effectués par des abeilles de tout âge. Nourrice. À partir du sixième jour, les glandes nourricières de la jeune ouvrière sont suffisamment développées elle devient donc nourrice, s'occupant des larves en croissance. Maçonne Il y a de nombreux travaux de construction à effectuer dans la ruche. Des milliers d'alvéoles à construire en rayons entiers pour accueillir œufs, larves, couvins, pollen, miel. Les glandes cirières sont développées précocement. L'abeille peut maçonner entre son premier et son cinquantième jour. Manutentionnaire, magasinière Vers le quinzième jour, L'ouvrière joue les manutentionnaires. Postée à l'entrée de la ruche, elle accueille les butineuses rentrant d'expédition, le jabot chargé de nectar. Le précieux liquide est réceptionné par l'abeille, dans son propre jabot. Elle le régurgitera et le réingurgitera plusieurs fois pour transformer progressivement le nectar en miel. Le miel obtenu est déversé dans une alvéole pour y être stocké. Ventileuse. La ruche est équipée d'un système perfectionné d'air climatisé. Les ventileuses ont à ce moment-là une moyenne d'âge de 18 jours. En battant des ailes, les ventileuses créent un courant d'air au travers de la colonie pour en diminuer l'humidité, réguler la température et renouveler l'air. Les ventileuses permettent également l'évaporation de l'eau contenue dans le miel immature stocké dans les alvéoles. Hmm, ça me rappelle quelque chose. Gardiennes. Affectées à la défense de la ruche contre les envahisseurs, les gardiennes veillent à ce que les abeilles de d'autres colonies n'entrent pas dans la ruche, ni que des prédateurs ne viennent soit attaquer les abeilles, soit piller le précieux miel. Les gardiennes sont âgées de 12 à 25 jours environ. Butineuses. Vers 21 jours, les abeilles se tournent vers l'extérieur et partent à la découverte du monde. Son objectif et de rapporter à la ruche tous les éléments nécessaires au maintien de la colonie. Nectar, source de glucides, pollen, source de protéines, eau, pour boire et pour diminuer la température de la ruche par évaporation, propolis, un mélange de résine d'arbre. Elle fera énormément d'allers-retours pour fournir à la ruche tout ce dont elle a besoin. La butineuse vivra à ce rythme que 5 jours environ.